Bonjour à tous, c'est Sneaky, sur Xbox Live.fr. On se retrouve pour une petite vidéo de comparaison de framerate sur Crisis Remastered, sortie le 18 septembre. Et donc, cette comparaison oppose le mode qualité, qui apporte des plus beaux graphismes, plus de finesse, une meilleure résolution. Euh... Et elle oppose justement au mode performance qui lui est beaucoup plus fluide. On voit que le mode performance plafonne à 60 images par seconde et est stable. Alors que le mode qualité lui, euh, bah il est en dessous de 30 images par seconde même. Hein. C'est pas super fluide. Donc là ça sert vraiment au choix du joueur. Soit de la fluidité, soit pas. Soit des graphismes, soit pas. Donc ça c'est vraiment comme vous préférez. Sachant que le mode qualité, euh, vous subissez quand même des pertes de frame rate Qui de temps en temps sont quand même assez, euh, assez gênantes. Euh, on verra dans cette vidéo d'ailleurs qu'on descend là justement à 24 images par seconde. Ce qui est pas très élevé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette comparaison vous aura plu. On se retrouve à très bientôt sur Xbox et sur tous nos réseaux sociaux. Allez, ciao tout le monde.